Salut, moi c'est Anna. J'ai tout le temps la pêche, je vis les choses à fond et surtout, je me prends pas au sérieux. J'aime les moments entre amis. Là, je me sens vraiment moi. Bref, j'aime ma vie et toutes mes petites folies. Alors quand je date, je cherche quelqu'un qui saura m'accepter comme je suis. Quelqu'un d'aussi épanoui que moi, avec qui partager de bons moments et savourer chaque instant. Une vraie histoire, ça commence d'abord par vous. Téléchargez mythique.